Mes très chers baladonautes, je vais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour aborder un sujet qui m'était à cœur depuis fort longtemps, à propos duquel j'entends beaucoup de choses qui me paraissent imprécises ou inexactes. Bien entendu, je tiens à rappeler que l'interprétation que je propose est purement personnelle et ne fait en aucun cas office de preuve. Le sujet dont il est question est le pervers narcissique. Le pervers narcissique a cela d'intéressant qu'il est une synthèse de beaucoup de comportements déviants et malhonnêtes que nous pouvons apercevoir au quotidien chez d'autres personnes dans des proportions plus variées. Il en a même presque une caricature. Il est d'autant plus intéressant qu'il passe généralement inaperçu car il se cache des autres en permanence et les dégâts qu'il cause ne sont généralement que d'ordre psychologique, ce qui fait que la justice est généralement impuissante à l'arrêter ce qui accroît d'autant son pouvoir de nuisance. Et même lorsque les conséquences sont physiques, elles ne sont généralement pas attribuées à la bonne cause. Ainsi, le comprendre et l'identifier permet de se protéger des êtres toxiques qui nous tirent vers le bas et de reconnaître les individus de valeur qui sauront nous pousser vers le haut. Avant toute chose, il convient de préciser que le pervers narcissique est une dénomination populaire pour désigner une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique. Mais si la formulation populaire est inexacte, selon les professionnels, elle reste fort intéressante, car elle met bien en évidence certains éléments qui n'auront pas échappé à la saccacité populaire. Je continuerai donc d'user de cette appellation qui s'avérera fort utile. Notons donc qu'il y a deux facettes, la perversion et le narcissisme. Les règles académiques imposent normalement de définir le sujet avant de le traiter. Toutefois, afin de mieux comprendre la construction et l'origine de cette personnalité trouble torturée, nous procéderons en sens inverse et utiliserons sa genèse pour comprendre et aboutir à la définition de façon naturelle. Bien que simple, le sujet est toutefois long à traiter. Il sera découpé en deux parties. Dans la première, nous explorerons ensemble sa genèse afin de mieux comprendre d'où il vient, ce qui s'est produit pour en arriver là. Dans la seconde, nous survolerons les caractéristiques qui nous permettront de l'identifier et nous en protéger. Pour commencer, il convient de rappeler la double nature de l'être humain, un individu au sein d'un groupe. L'humain est un être social avant d'être un individu, car sa survie dépend des autres avant qu'il ait la capacité de survivre par lui-même. Il collabore donc spontanément avec autrui, avant de prendre conscience de sa propre finitude. L'individu social est câblé dès la naissance pour interagir afin d'exprimer ses besoins primaires en temps réel et de les négocier au mieux. Cette interaction repose sur une communication simultanée et bilatérale. Il suffit qu'un des deux protagonistes fasse défaut, pour que la situation se dégrade. Pour motiver cette interaction, la nature pousse les parents à aimer leurs enfants et réciproquement. Les parents aiment leurs enfants, et les seconds ont besoin des premiers. C'est vital. Mais il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu, pour une multitude de raisons possibles. Parce que nous nous y prenons mal par manque d'expérience, ou bien parce que nous héritons d'un passé dysfonctionnel, ou, tout simplement, parce que nous n'avons pas su interpréter correctement les messages. Dans tous les cas, l'enfant devra se construire à partir d'une interprétation de ce message inadéquate. Dans certains cas, la compréhension déduite sera une représentation comptable de l'amour parental et, à terme, de l'amour tout court. La relation à l'autre est alors pervertie, cependant, comme nous sommes des êtres sociaux, notre relation à l'autre est fondamentale et toute modification de cette relation entraînera des conséquences désastreuses, un large éventail de comportements, généralement inadaptés et improductifs. Certains de ces cas mènent à un trouble de la personnalité narcissique. L'altérité étant une construction très complexe qui nécessite de nombreuses interactions avec ses pairs, notamment au travers de l'empathie, il lui faut presque 20 ans pour atteindre sa maturité. Et ces interactions impliquent une comparaison constante qui, la majeure partie du temps, est source naturelle d'anxiété qu'une personne sait normalement gérer. Tout dysfonctionnement avant cette maturité interrompra son évolution et provoquera de fait une immaturité et un déséquilibre important au point de générer une intense anxiété. La personnalité narcissique n'est pas une exception mais elle est un excellent exemple de l'influence d'une mauvaise interprétation de l'amour ainsi que de l'anxiété générée par la comparaison constante dans une relation d'infériorité. Lorsque l'amour est considéré comme une valeur finie, purement comptable et mécanique, les conséquences peuvent être dramatiques, aussi bien pour l'individu lui-même que pour ceux qui l'entourent. Parce que le déséquilibre s'est instauré avant la maturité, le pervers narcissique est fondamentalement immature car il n'a pas eu le temps de s'épanouir pleinement. La maturité consiste à apporter les bonnes réponses aux problématiques que nous rencontrons. En être immature, ses réponses sont systématiquement improductives. Sa résistance au changement n'est qu'une conséquence de cette immaturité. L'origine de son trouble est une conception de l'amour de façon très factuelle et comptable, dont l'enjeu conduit à l'abandon. Et, pour l'être social que nous sommes, il n'y a rien de pire que l'abandon. Ça peut paraître un peu léger et un peu trop simple, mais nous allons voir que c'est suffisant. Que ce soit de son père, de sa mère ou les deux, à un moment donné, l'enfant qu'il était a vécu durablement, de façon répétée, un manque de soutien parental. Il a vécu une insécurité qui l'a marqué à vie. Cette insécurité se traduit par un manque de soutien, par un dénigrement constant ou une peur de l'échec, que ce soit de façon directe ou indirecte. De façon directe et répétée, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas à la hauteur. Quoi qu'il fasse, il ne le sera jamais, intellectuellement ou physiquement. Malgré tous ses efforts pour atteindre les objectifs qu'on lui fixe, ça ne sera jamais suffisant. Et pour cette raison-là, il a systématiquement été rabaissé. Plus il a fait d'efforts pour répondre aux attentes, plus il a échoué. Et, à chaque fois, on n'a pas manqué de le lui signaler. De façon indirecte, en lui disant qu'il était le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus admirable. On l'a mis sur un piédestal. Mais, en même temps, confronté à la réalité de la vie, il a pris aussi conscience que le niveau d'exigence qu'on lui impose est difficile à tenir durablement. Et s'il venait à chuter, que se passerait-il Il pourrait décevoir les attentes de ses parents. Ces derniers continueraient-ils à l'aimer malgré tout Dans les deux cas, les parents n'ont pas su le rassurer. Ils n'ont pas su lui dire que l'échec n'entame en rien l'amour qu'on a pour lui. Probablement parce qu'il ignorait eux-mêmes. Dans les deux cas, dans son esprit d'enfant, il fera le lien que l'amour n'existe qu'à travers l'accomplissement. Si vous avez vécu avec un pervers narcissique, cela vous parle. Vous entendez encore ses critiques envers vous. Vous ressentez encore sa façon de vous rabaisser. Et, avez probablement compris, au travers de ses critiques, qu'il ne vous aime pas et ne vous a jamais aimé. Alors mettez-vous à sa place. Lorsque vos propres parents ne sont jamais satisfaits de ce que vous faites ou de qui vous êtes, de la même façon, vous comprenez ou avez l'impression que vos parents ne vous aime pas ou pourrait cesser de vous aimer. Et lorsqu'on est un enfant, le désamour de vos parents peut se traduire par l'abandon. Sans vos parents, comment allez-vous vivre et survivre à un âge où vous dépendez encore entièrement d'eux Ce sentiment de rejet et d'abandon crée alors une peur panique. C'est de cette peur-là dont il est question, une peur qui engage la survie, une peur de ce niveau-là. Ainsi persuadé qu'il n'est pas à la hauteur, il en a déduit que l'amour ne se mérite qu'au travers de ce qu'on réalise. Et si l'on échoue, alors la valeur diminue, et avec elle, l'amour. Et lorsqu'on n'aime pas quelque chose, on s'en débarrasse. Les premières années de notre vie sont donc fondamentales, car elles cristallisent en nous un grand nombre de comportements qui nous permettront de faire face aux défis quotidiens de notre vie d'adulte. Il suffit d'un peu trop de ceci, ou de pas assez de cela, pour que tout bascule, pour que l'estime de soi s'en trouve fissurée, et que la représentation des relations de cause à effet s'en trouve altérée. De la réussite dépend l'amour, de l'échec dépend le désamour, du désamour dépend l'abandon, et de l'abandon dépend la survie. L'immaturité va naître là, dans cette cristallisation d'un principe de causalité incompris, engageant pourtant la survie. Alors l'esprit fait ce qu'il sait faire de mieux, donner une cohérence. De façon logique, il cherchera à bâtir une nouvelle représentation du monde, permettant d'intégrer cette causalité. Il utilisera son expérience quotidienne dans son rapport aux objets pour la dupliquer au monde des humains. Ainsi, l'amour devient une comptabilité méprisante et s'en trouve perverti. Peut-être qu'elle fonctionne bien dans le foyer dont il est issu, mais de cette exception n'est une règle générale. L'exemple devient loi et la causalité. Si la causalité est pervertie, alors la représentation du monde est pervertie. Et si la représentation du monde est pervertie, alors tous les comportements qui en découlent Également, La perversion vient alors de naître. Ainsi, il calque la mécanique de l'amour à celle que nous avons pour les objets. De leur utilité dépend notre intérêt pour eux. Il en est de même pour les humains. Pourquoi cette pensée parce que, de façon directe ou indirecte, c'est ce qu'on n'a jamais cessé de lui dire, ou, à défaut, on ne lui a jamais exprimé le contraire. Il s'est contenté de combler les blancs par sa propre compréhension depuis son regard d'enfant. Toutes les valeurs sont donc inversées, ou à minima biaisées. La réussite est liée d'une façon ou d'une autre à la survie. La peur de l'abandon est liée inextricablement à la vie et, surtout, à la mort. Le besoin de l'autre est alors vital, et quand c'est vital, tout est permis. La logique est simple. L'estime de soi est alors altérée, au point qu'elle conditionne la peur d'être mis de côté, abandonné. Cette peur est le point de départ. Cristallisée, imprégnée et figée, elle le suivra tout au long de sa vie, attachée à lui comme une ombre. Cette peur est viscérale. Imaginez-vous dans un lieu public. Vous entendez une détonation et vous voyez les gens autour de vous courir dans le sens opposé au bruit. Ni une ni deux. Vous pensez à un danger et vous fuyez aussi, dans la même direction. Il vaut mieux fuir pour rester en vie. C'est instinctif. Pendant que vous êtes en train de fuir, Pensez-vous au bien-être des gens autour de vous Pensez-vous à eux Non. Quand vous êtes en danger et que vous devez sauver votre peau, vous ne pensez à personne d'autre qu'à vous-même. Eh bien, pour le pervers narcissique, c'est pareil. Sauf que sa peur, il la vit en permanence. À chaque instant, en chaque lieu, qu'il soit avec des gens ou pas, il a la peur d'être abandonné s'il fait défaut et l'anxiété d'être comparé aux autres. La peur supprimant naturellement le rapport à l'autre, la relation aux autres devient mécanique car incomprise. L'autre devient une nécessité par la force des choses, un mal nécessaire. Si le pervers narcissique est égoïste et ramène toujours tout à sa petite personne, c'est juste parce qu'il est en insécurité perpétuelle. Nous n'existons pas parce que sa vie est en danger. Et tant que sa vie est en danger, nous n'existons pas. C'est instinctif et c'est pour tout le monde pareil. Une personne normalement mature, sait résoudre ce problème d'insécurité en s'éloignant du danger. L'éloignement du danger diminue l'insécurité et permet alors de prendre du recul. Nous savons normalement gérer nos interactions sociales et gérer le repli et l'isolement momentané. Sans recul, point de salut. Un être normalement mature oscille généralement entre deux questionnements. Être détesté pour ce qu'on est ou être aimé pour ce qu'on n'est pas. Il sait aussi trouver des réponses et un équilibre. Sans équilibre, point de salut. Dans le cas contraire, l'insécurité cristallise les peurs les plus élémentaires et les plus animales. Et c'est là que la peur de l'abandon rend les choses plus compliquées. Lorsqu'on est seul, on se sent abandonné et cette souffrance est insupportable. Alors on cherche la présence d'autrui pour combler cet abandon. Et quand on est avec quelqu'un, on vit dans la peur qu'il nous abandonne. C'est sans fin. Ce cercle vicieux trace un sillon, de plus en plus profond et marque le sujet au fer rouge. Plus l'habitude s'installe, plus le sillon est profond. Ce qui se cristallise devient alors de l'ordre du réflexe, de l'automatisme. Et lorsque la survie en dépend, elle passe en priorité. Il n'y a rien de complexe, il n'y a même aucune pensée réellement élaborée. Tout est d'ordre mécanique, appris et construit à partir d'une succession d'essais et d'erreurs. Tout est simple, simpliste, rigide et direct. Il n'y a aucune nuance, il n'y a pas de place pour la nuance. La nuance intervient quand on a le temps de se reposer, de réfléchir et d'élaborer des stratégies. Mais quand il faut lutter pour sa survie, l'essentiel est d'être efficace. La fin justifie les moyens. Gardons ce détail en mémoire. Si c'est sans fin, c'est à cause de la faible estime qu'il a de lui-même. Car oui, le narcissisme n'est que l'expression de la faible estime qu'on a pour soi-même. Il a peur que les personnes qu'il fréquente se rendent compte qu'il est nul ou qu'il n'est pas à la hauteur. Il finira donc fatalement par échouer. Et s'il échoue, il décevra et finira par être abandonné. Le seul moyen pour éviter cela, faire croire qu'on vaut autant que les autres. Mieux, si l'on montre qu'on vaut plus que les autres, on sera aimé plus que les autres. C'est une propriété de cette comptabilité. Quand vous n'êtes pas à la hauteur d'un obstacle ou d'un défi, que faites-vous Vous retroussez vos manches vous vous attelez à la tâche pour vous améliorer et passer l'obstacle. Mais lorsqu'on est persuadé qu'on est un incapable ou qu'on n'est pas à la hauteur, quoi qu'on fasse, ça décourage à l'avance. Pourquoi se donner du mal à faire des efforts puisque ça échouera tôt ou tard Pourquoi perdre du temps Si on n'essaie pas, on n'échoue pas. Mais si l'on ne fait rien, on ne peut pas passer l'obstacle. Ça se verra, et les autres, ceux qui sont autour, verront qu'on a échoué, donc qu'on est nul, et se détourneront, tout comme l'avaient prédit les parents, et on se retrouvera seul. Une fois de plus, on aura été rejeté. La relation de cause à effet se confirme pour devenir une évidence. À moins de trouver un autre moyen, en faisant croire qu'on est capable, ça peut faire l'affaire. Il suffit juste de convaincre les autres par tous les moyens. Ainsi l'enfant va s'atteler à trouver des stratégies pour créer cette illusion. Illusion qui repose sur deux piliers. Le premier est de ne rien laisser paraître. S'il ne laisse rien paraître, il passe sous les radars et évite ainsi d'attirer l'attention sur ses défauts ou d'attiser la méfiance. Car lorsqu'on est méfiant, on est plus attentif. Si l'on est plus attentif, alors on a la fâcheuse tendance à demander des preuves et chercher la petite bête, à couper les cheveux en quatre. Seulement voilà, l'immaturité est dans, pourquoi se priver de prétendre être comme tout le monde lorsqu'on peut faire un peu plus Après tout, ceux qui font plein de choses, qui ont plein d'activités et autant de succès, sont respectés, admirés, vénérés même. La comptabilité semble se confirmer. Être admiré, c'est trop tentant. Surtout pour un individu qui en a toujours manqué à son sujet. Alors il va en profiter pour exagérer un peu. C'est ainsi qu'il va se construire une personnalité narcissique, en cherchant à compenser. En insécurité, coupée des autres par la peur, avec une représentation pervertie du monde et de l'amour... Il va construire une image qu'il pense correspondre aux attentes de gens qu'il est incapable de comprendre. Il sait juste imiter, donner le change. Mais comme il ne comprend pas la subtilité, il a beaucoup de mal à trouver le juste équilibre. En faire suffisamment, sans en faire trop. Mais, peu importe. Parce que nous sommes des êtres sociaux, nous lui pardonnerons aisément ses écarts, les mettant sur le compte d'une extraversion. Tant que l'image paraît cohérente, tout va bien. Sauf que, lorsque vous insistez trop sur vos réalisations, ça attire l'attention. Or, l'objectif de départ était de passer plutôt inaperçu en paraissant normal. Passer pour un individu normal ne change pas sa nature profonde. S'il n'avait pas confiance en lui avant, il n'aura toujours pas plus confiance en lui après. Et lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on ne prend pas le risque de faire des choses car on pourrait les échouer, ce qui validerait la médiocrité du personnage. Il faut donc s'arranger pour faire les choses sans forcément les faire. Il y a deux méthodes simples, soit les faire exécuter par les autres et s'attribuer leur mérite, soit empêcher toute vérification sur la qualité du travail effectué, ou un mélange des deux. Le second pilier est donc la manipulation, afin de vous forcer à agir pour le bien d'un autre, ou de penser ce qu'on vous demande de penser afin de détourner votre attention de la réalité véritable. Et là, il se trouve que notre individu torturé possède un avantage. Et cet avantage, c'est nous. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre et survivre. Et ce fonctionnement requiert de l'altruisme. Tout comme nous pouvons lui pardonner ses excès pris pour de l'extraversion, cet altruisme nous incite à nous faire confiance les uns les autres par défaut, sans autre forme de validation tant que tout paraît normal et cohérent. Ceci est notre plus grande qualité, et aussi notre plus grand défaut qu'une personne mal intentionnée pourrait exploiter à sa guise. il va s'atteler à identifier les points faibles des humains et les utiliser à son avantage. Et pour cela, il va faire comme il a toujours fait. Il a utilisé le langage pour se construire une image, il utilisera le langage pour manipuler les autres et les forcer à agir pour lui ou penser pour lui. Ainsi, notre pervers narcissique vient de naître. Vous comprenez pourquoi nous les appelons des pères narcissiques Parce que nous avons noté deux caractéristiques qui s'orientent selon deux axes. Il y a d'un côté la nature narcissique, dont la description est issue de la psychologie, et il y a les stratégies engagées pour arriver à ces fins. Ce sont ces stratégies qui sont plus révélatrices que le narcissisme en lui-même. Nous venons de le voir, la construction de l'individu est un processus fragile. S'il passe sur le fil du rasoir, il trouve normalement un équilibre qui est naturellement chargé de le ramener au point le plus stable. Ainsi, nous sommes capables de tolérer des égarements sans pour autant perdre la raison. Parmi les mécanismes de protection qui évitent notre égarement, il y a le remords. Mécanisme probablement le plus efficace pour nous ramener sur le droit chemin. Sauf que... Nous l'avons vu... Le pervers narcissique ne sait pas aimer car il pense avant tout à sauver sa peau en priorité. Et la construction de son image passe par l'illusion et la manipulation. Comme il n'est pas fou, il vit dans la même réalité que les gens autour de lui. Il sait ce qui est juste ou injuste. Il sait aussi ce qui fait souffrir. Seule sa représentation de l'amour est pour l'instant pervertie. Et nous allons voir qu'à cause de cela, sa représentation du monde va basculer. S'il ne s'est pas aimé, il n'est pas pour autant insensible. Il a des remords, il peut en avoir. Mais les remords, ça fait mal. Et lorsqu'on passe son temps à tricher on fait forcément travailler la conscience. Et une conscience qui travaille, ça fait mal. Pour éviter d'avoir mal, il faut éviter d'avoir des remords. Et c'est là que nous allons comprendre toute la dimension de la perversion. Pour ne pas avoir de remords, il faut inverser les valeurs. La victime devient bourreau et le bourreau devient victime. En soi, ce n'est pas anormal. Rappelez-vous, il souffre de la peur d'être abandonné. Il souffre en notre absence, mais aussi en notre présence. Et s'il souffre en notre présence, c'est bien la preuve que nous sommes la cause de sa souffrance. Et si nous sommes la cause de sa souffrance, alors nous sommes le bourreau, nous sommes le méchant. Mais cette souffrance n'est pas physique, elle est psychologique. Il est très difficile de faire reconnaître les violences psychologiques. Et s'il n'y a personne pour venir l'aider à se protéger de son bourreau, alors il devra le faire lui-même. Ainsi, il se rendra justice lui-même, en accord avec sa comptabilité méprisante, en rendant coup pour coup, Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. La justice personnelle porte un nom. Elle s'appelle la vengeance. Mais tant pis. Il veut se venger de ce que nous lui faisons subir en nous faisant souffrir en retour. Ce n'est qu'un juste retour des choses, ce n'est que justice. Et lorsqu'on rend la justice, on n'a pas à rougir, on est du bon côté. Vous la sentez, la perversion Vous la sentez, l'inversion totale de valeur Elle est là, elle arrive à grands pas. Et pour se venger de nous, de ce que nous lui faisons subir il va faire ce qu'il sait faire de mieux, en suivant l'exemple qu'on lui a donné dans son enfance, en rabaissant l'autre, en l'humiliant, en le faisant douter. Et ce sera d'autant plus facile lorsqu'il aura en face de lui une personne qui sait se remettre en question aisément. Notre point fort va devenir notre talon d'Achille, La perversion est ainsi faite qu'elle contamine tout ce qu'elle touche. Comprenons-nous bien, le pervers narcissique n'a pas pour objectif de nous faire souffrir. Ce n'est pas un sadique. Notre souffrance n'est qu'une conséquence fâcheuse. Il ne tire pas de plaisir à nous faire souffrir. Il soulage sa frustration et son insécurité en se rendant justice par lui-même. Mais, ne nous l'aurons pas. Le problème ne venant pas de nous, sa souffrance ne disparaîtra pas parce qu'il a réussi à nous atteindre. Et si sa souffrance ne disparaît pas, la nôtre non plus. Pour que tout s'arrête, il faudrait juste qu'il admette que le problème vient de lui. Après tout, s'il souffre tout le temps, dès qu'il est en contact avec autrui, le seul plan commun, c'est lui et non les autres. C'est évident pour une personne normalement mature. Mais s'il reconnaît que le problème vient de lui, il va se rendre compte qu'il a fait du mal aux autres, et depuis fort longtemps. Pourriez-vous vivre avec la culpabilité soudaine d'avoir fait souffrir les gens autour de vous depuis dix ans, 20 ans ou 30 ans Non, personne ne le peut, et encore moins lui. Il ne faut surtout pas que les choses changent. Et plutôt qu'il soit le point commun, il inverse encore les valeurs. Si le problème ne vient pas de lui, c'est qu'il vient des autres de tous les autres. Il deviendra alors la victime perpétuelle de la méchanceté du monde. Le pervers narcissique possède une dimension paranoïaque. A-t-il conscience du mal qu'il fait aux autres Oui et non. Il a tellement internalisé son mode de défense que c'est devenu un réflexe. Un réflexe est, par nature, inconscient. Cependant, si on prend le temps de discuter avec lui pour tenter de l'amener sur ses problèmes par une succession de propositions logiques, on se rend compte, à un moment donné, que le mécanisme de défense l'empêche d'achever ses raisonnements. Il sait très bien que s'il finit le raisonnement, alors la conséquence logique est que le problème vient de lui. Alors il s'empêche de le finir. Une fois de plus, il évite. Il botte donc en touche. Il fait comme s'il ne comprenait pas la question. Il cherche des échappatoires. Pour ne pas souffrir de ses propres remords, il les évite au maximum. Et il passe son temps à bâtir une représentation du monde dans laquelle il n'en a pas besoin. Ainsi, le plus simplement du monde, la fin justifie les moyens. Cette méthode, vieille comme le monde, permet de justifier tous les excès, toutes les atrocités, en soulageant sa propre conscience des conséquences. La perversion est alors totale. Ainsi donc, nous venons de voir sa genèse et ses motivations. Attardons-nous maintenant à leur donner corps. La première question qui se pose est la prévalence. Quelle est la probabilité d'en rencontrer Selon les estimations des professionnels, les narcissiques représentent environ 1% de la population, mais il se pourrait que cette proportion soit sous-estimée pour différentes raisons que nous allons voir. D'autres estimations donnent entre 3 et 10% de la population, ce qui semble plus proche de la réalité. Il ne faut pas oublier non plus que les pervers narcissiques sont généralement des récidivistes. Un seul individu peut atteindre plusieurs victimes. On ne peut donc pas les dénombrer aux dégâts qu'ils causent. Les trois quarts de pervers narcissiques identifiés sont des hommes. Ça ne veut pas forcément dire que les hommes sont les plus touchés, simplement qu'ils se font plus facilement repérer. Le narcissique est généralement une personne instable, qui peut perdre aisément son tempérament. Or, l'homme étant généralement réputé pour être stoïque, lorsqu'il perd son tempérament, ça se voit beaucoup plus là où les femmes, plus émotionnelles, seront plus facilement pardonnées pour leurs écarts. Il est d'autant plus difficile à cerner que même les professionnels ne sont pas d'accord sur les diagnostics, car beaucoup de caractéristiques se retrouvent dans d'autres troubles. La nature adaptative et changeante du personnage, le rendant extrêmement difficile à saisir, donc à identifier, et donc à aider. Il existe ainsi deux natures du narcissisme, deux positions, chacune à l'extrémité d'un axe, un continuum. D'un côté, le narcissisme grandiose, le plus visible, le plus exubérant, le plus extraverti. Celui-ci n'est pas plus confiant en lui que son alter ego. Il compense simplement en forçant le trait, en augmentant les contrastes, en supprimant artificiellement les fragilités apparentes. Et, à l'autre bout, il y a le narcissisme vulnérable. Celui-ci passe plus inaperçu car il est moins grandiose, plus introverti. La fragilité transparaît et transpire. Mais il n'est pas pour autant moins redoutable, bien au contraire nous avons tendance à moins nous en méfier, et même mieux y participer. Car en êtres sociaux et altruistes, nous avons un penchant naturel à protéger les faibles. Le premier est très probablement lié à la peur de perdre sa place, alors que le second à ne pas être en droit de l'occuper. Pour des raisons stratégiques, le narcissisme grandiose est plus adapté aux hommes, tandis que le narcissisme vulnérable est plus adapté aux femmes. Si la deuxième forme est plus difficile à repérer, c'est aussi parce qu'elle est très souvent confondue ou parce qu'elle est apparemment très proche du trouble de la personnalité limite. Le narcissisme, notamment grandiose, vient du fait que l'individu ne sait pas ce qu'est une relation normale, notamment l'amour. Plus il sera parfait, plus il sera aimé. Il n'a aucune notion de la limite. Il ne comprend pas que plus, c'est trop, et que ça peut le trahir. Cette exagération provient de cette vision comptable de l'amour. Plus on a d'intérêt pour une personne, plus on lui porte de l'attention. Donc plus on portera d'attention à une personne, plus ça prouvera qu'on l'aime. Or, le narcissique ayant un perpétuel déficit d'amour, il a un perpétuel déficit d'attention. Et plus il attirera l'attention et l'admiration, plus il aura l'impression d'être aimé. Mais le pervers narcissique n'est pas fou. Il vit dans la même réalité. Il est même capable de percevoir la réalité des autres et de l'intégrer à la sienne. Il ne sait pas exactement pourquoi, il ne comprend pas la mécanique. Mais il comprend très bien qu'il faut se caler sur la représentation de l'altère pour créer l'illusion. Il est capable de prendre en considération qu'il existe une altérité. Cette prise en considération n'est pas innée, elle est acquise, une fois de plus, par une succession d'essais et d'erreurs, pour un résultat mécanique inscrit dans le réflexe. Cette stratégie est normale et optimale, car il a très bien compris que le néocortex est lent à la réaction et que de la vitesse de réaction dépend sa crédibilité. Une personne qui a besoin de réfléchir pour répondre à une question, ou bien se justifier, est en train de mentir. On n'a normalement pas besoin de réfléchir lorsqu'on dit la vérité. Alors il s'entraînera donc pour être toujours plus rapide et diminuer le plus possible son temps de réaction jusqu'à devenir un expert, un maître dans l'art de la manipulation et du camouflage. Et tout ceci, sans comprendre, juste par l'intermédiaire d'essais et d'erreurs. Vous comprenez bien qu'il n'est pas aisé de les acquérir du jour au lendemain. Il faut des années de pratique. Le pervers narcissique n'est pas né d'hier. Et lorsque nous croisons sa route, il est déjà un expert dans son art. Et c'est parce qu'il est un expert qu'il est dangereux. C'est parce qu'il est un expert qu'il gagnera toujours. Nous venons de voir ensemble la genèse de ce personnage aussi troublé qu'intéressant. Nous avons vu comment, à partir d'un tout petit déséquilibre dans son environnement, déséquilibre inscrit dans la durée, dont la mécanique a été mal interprétée, il s'est bâti une stratégie de défense. S'il faut retenir une chose, la plus importante, est la peur de l'abandon. La peur entraîne un repli sur soi et une suppression de l'empathie. Sans empathie, il n'est pas possible de comprendre l'altérité et encore moins d'aimer. Sans compréhension de l'altérité, il n'est pas possible de construire une relation saine. Tout ce qui en résultera reposera sur une succession d'essais et d'erreurs aboutissant à un fonctionnement purement mécanique et égocentré. Mais comprendre ses motivations et sa mécanique n'est pas notre objectif. Notre véritable objectif est de comprendre les applications qu'elles auront dans le rapport à l'autre. Les comportements auxquels nous devrons nous attendre quand nous croiserons sa route, comment les identifier et, surtout, comment nous en défendre. Mais ceci est une histoire pour la prochaine partie. D'ici là, restez sur votre voie. Et gardez-vous de faire de mauvaises rencontres.